Dernier rappel. Nous passons donc aux déclarations des députés. Député de Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur de prendre la parole en Chambre et de parler d'une récompense qui a été donnée à la ville de Collingwood. Le 17 octobre 2016, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a annoncé que Collingwood est classée première en ce qui concerne les collectivités qui favorisent l'entrepreneuriat. La directrice des affaires interprovinciales de cette entité a dit que nous félicitons ces municipalités de leur leadership et pour avoir créé un bon climat pour les entreprises. Les dix meilleures collectivités sont euh, dressés dans une liste dans, une, dans un rapport de cette entité. L'économiste en chef euh, de cette entité a dit que cette liste est un excellent outil en ce qui concerne l'évaluation de la croissance des entreprises. Collingwood est renommé pour euh, ces entreprises en tant que député de Simcoe Gray. Je voudrais remercier notre communauté d'affaires pour leur dévouement, de leur dévouement et pour leur service à la clientèle. Collingwood mérite tout à fait ce prix. Député de windsor C'est la semaine internationale du salaire hebdomadaire. Et donc, pourquoi est-ce que je prends la parole? Parce que nous avons plus d'employeurs qui paient. Le salaire de subsistance, donc la majorité des travailleurs gagnent ce salaire et donc nous en sommes très fiers. Ça n'a pas été facile et on ne l'aurait pas eu sans Pathway for Potential qui est financé par la ville de Windsor et le comté d'Essex. Cette entité vise à réduire la pauvreté. Donc je voudrais féliciter Adam Basie et son personnel. Ils ont réussi à faire participer dix autres employeurs. Jeff Smith de Chevrolet d'Essex a dit que nous, d'après nous, un salaire de subsistance, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons attiré les meilleurs employés. Kelly Staff a dit, nous payons un salaire de subsistance pour que nos employés soient contents et puissent satisfaire à leurs besoins. Donc, ce salaire est de 13 dollars à l'heure avec des avantages sociaux et 14 dollars, 15 cents sans avantages sociaux. Nous, en tant que parti, avons demandé pendant longtemps un salaire minimum de 15 dollars à l'heure. D'autres déclarations, député de Beaches East York. Merci. Dans l'esprit du jour de souvenir, J'apporte Je porte aujourd'hui euh, aujourd la cravate de mon père qui était soldat. Je voudrais parler d'une semaine de sensibilisation à l'Holocauste. C'est déjà la 36e fois que nous avons marqué cette semaine et ça va bientôt L'anniversaire du Kristallnacht. Donc, le thème de cette année, c'est l'avenir de la mémoire et mettre l'accent sur l'étude de cette période et de les œuvres créées durant cette époque. Des technologies novatrices seront utilisées pour poursuivre ce legs de souvenirs. Et tout a été planifié par Sarah et Shane Newberger le Centre de l'éducation, l'Holocauste. Et durant six jours, nous étudierons des témoignages des survivants et d'autres documents. À chaque année, nous pensons euh, à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et malheureusement, nous perdons ceux qui ont vécu cette tragédie. C'est important que cette tragédie ne soit pas oubliée. J'espère que les autres députés feront de la promotion de ces efforts. Merci. Député de Bruce Gray Owen Sound, ça me fait plaisir de prendre la parole au nom du Parti conservateur et au nom de mes commettants pour souhaiter la bienvenue aux représentants de l'Association des chiropraticiennes de l'Ontario. Nous voudrions réaffirmer notre appui pour cette association. Elle représente ceux, ceux qui exercent ce métier à l'échelle de la province. 75 de notre population, y compris mes cométants à Bruce Graham Sound, se font traiter. Et cela comprend les soins des chiropraticiennes. Donc, les membres de cette association sont des professionnels qui assure le bien-être de mes cométants. Le docteur Dennis Yuku et Linda Montgomery ont une fille qui s'appelle Stella. Elle s'est fait blesser le genou, mais quand même, elle a participé aux Jeux Olympiques. Je vous demande de d'assister à la réception pour cette association qui sera tenue en, dans la salle 228. Merci. D'autres déclarations Député de Hamilton, Stony Creek. Monsieur le Président, les hôtels constituent un élément important du secteur touristique. Les chambres d'hôtels permettent aux villes d'être concurrentielles. Le secteur euh, hôtelier du centre-ville de, de Toronto est à risque. Une pression s'exerce pour que ces hôtels soient changés en condominium. Trois hôtel, hôtels ont été fermés récemment. Trois mille chambres peut-être seront éliminées du stock de la ville et donc cela met à risque la concurrentialité de la ville de Toronto. La majorité des hôtels sont syndicalisés. Les travailleurs de ce secteur ont rendu stable leur métier et, donc, et se font payer de manière adéquate. C'est un secteur qui a mis fin à, au caractère précaire de leur emploi par le passé. Si fermés, ces hôtels ne seront jamais ouverts à nouveau. Que ferait-il le gouvernement ontarien pour protéger les hôtels de notre province qui sont si importants pour, uh, si importants pour le secteur touristique? Okay, Nouvelle question, député de Brampton, Springdale. Tout d'abord, je voudrais vous dire uh, bonne fête uh, du Wally. Ce week-end dernier, beaucoup d'événements ont été tenus à Brampton. De Wally, c'est une période très importante. Uh, pour plusieurs religions. Nous marquons la libération d'un personnage historique très important et c'est une période très importante de l'année. J'ai pu assister à plusieurs événements de ma circonscription et j'ai pu marquer cette journée avec la, la communauté de ma circonscription. Il y avait beaucoup d'enfants qui regardaient les feux artificiels et donc je remercie la communauté qui a marqué cette journée. Député de dufferin Caledon. Merci. Récemment, j'ai rencontré Barb Squirrel qui est fière de son travail à un atelier de sa circonscription. Elle m'a parlé de l'importance de cet atelier protégé. Elle a demandé au gouvernement de ne pas fermer cette entité. Je voudrais donc vous lire, vous lire une pétition à cet effet. Le ministère des services communautaires et sociaux a dit que tous ces ateliers seront fermés. Mais nous ne voulons pas que le nôtre soit fermé. Certaines personnes ne veulent pas travailler au sein de la collectivité. Si cet atelier sera fermé, nous ne serons pas en mesure de gagner un bon salaire. Nous voulons rester là-bas. Certaines personnes nous disent que nos salaires ne sont pas suffisants. Mais pourquoi est-ce que nous devrions en faire plus si vous allez euh, percevoir cet argent? C'est un excellent endroit pour des personnes ayant des troubles de développement. Veuillez ne pas fermer cet atelier. Barb a dit qu'elle ne fermera pas immédiatement cet atelier. Les municipalités devraient faire, euh, prendre la décision quant à l'existence de ces ateliers. Je suis d'accord d'autres déclarations, député, la députée de London West. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter la, le euh, journaliste Randy Rich de London Free Press de sa, euh, sa série sur Jamie Eye. Et je félicite euh, aux, les éditeurs qui ont donné deux ans à, à, à, aux, aux journalistes pour l'écrire. Euh, Jamie est mort en 2014 après qu'on l'ait trouvé sans réponse en ségrégation. Contrairement à Adam Kapp, Jamie est resté en isolement. Il était in laissé incohérent par l'expérience. Le titre de la série se réfère aux 26 fois où euh, on ne pouvait pas euh, euh, savoir ce qu'il disait quelques heures avant la mort. Et... Jamie High est tombé victime des écarts dans le, le système de santé mentale, de justice et des services correctionnels. C'est un système qui n'aide pas les gens qui ont des problèmes de santé mentale. On ne fait pas une analyse critique d'enjeux de, de complexes et London Free Press fait un suivi de toute cette question. Dans un âge de journalisme et citoyen ce dit et de microblogs, ce type de reportage avec des variations des faits démontre bien qu'il y a beaucoup d'importance au journalisme traditionnel. Je félicite la London Free Press et le Brandy Richmond de ces, pour cette série très importante. Merci de déclarations, le député, le député de Tobikosa. Merci, M. le Président. M. le Président, il y a quelques semaines, j'ai grand plaisir d'être avec mon collègue David Zem, député de Willowdale à l'Association culturelle coréenne-canadienne qui avait sa, euh, sa, son gala de levée de fonds et, et qui joue un rôle important à amplifier la contribution des Coréens canadiennes au, en Toronto. Depuis des décennies, les Coréens canadiens ont participé beaucoup euh, à la vie économique, culturelle, et social du Canada, et il continue à avoir beaucoup en Ontario. Depuis l'établissement des relations diplomatiques, de la Corée et le Canada, euh, ont établi des liens et, et nous aimons beaucoup ces liens, mais on va les faire s'épanouir. Et la première ministre Wynne va rendre visite en Corée bientôt. La première ministre depuis, euh, ontarienne, depuis beaucoup d'années, a y aller. Et donc, la contribution de la communauté coréenne, canadienne à Tobico est très importante et, et on a beaucoup de diversité par la suite à leur travail. J'aimerais féliciter l'Association culturelle coréenne-canadienne de 50 ans de leadership. Merci d'avoir bâti un Ontario et un Canada plus fort. Comme ça, en je remercie les députés de toutes les déclarations. Le député de turin zet comme rappel au règlement. Avec son votre indulgence, comme vous savez, c'est le jour de l'objet des chiroprates de l'Ontario. Mon chiroprate préféré, Dr. Euh, Hermie Cerny, est là et j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Merci. Rapport des comités.